C'est Liberté! Liberté! je suis rendu ici. J'ai vu un complètement changé dans un seul dernier jour. Ma première fois à Toronto. My first time here in Toronto. Oh my God! Look at the guy. All right. Good guy. Yes. Proof of courage. Thank you, man. à travailler pour le public, à travailler pour le citoyen. vous regardez sur ma page, je suis tout à ma pied. Protégez, servez, protect and serve. I'm working for you guys, not for this government. <coughs> After 12 ago, years, I decided to, to resign of my job because this old stuff that we are doing, this is illegal. permettre d'arrêter des amis de citoyens alors que mon travail c'était d'arrêter des, des criminels et de protéger les gens. I cannot arrest and give ticket to people not working for taxes here. Quand j'ai constaté qu'on commençait à avoir des droits extraordinaires et qu'on pouvait avoir un mandat pour rentrer chez les gens, les empêcher de souper en famille. Je me suis dit, on dépose les bornes, parce que pour arrêter les nages bleus. So when I know that we can have railway on scale, get in your home to kick back all your family because you have a dinner with your friends and family. I said no, this is too much. to to make that kind of stuff against citizens. You're here, so, yes. yes. yes. here! Shit! I knew that we were heading toward the dictatorship when Quebec gave us the power to enter in your private home. La sonnette de mon gros bansan s'est mise à s'enée. J'ai sur le terrain depuis le début. J'ai jamais été confiné. Et par la nature de mon travail, et j'ai aperçu qu'il n'y avait aucune crise sanitaire dans les rues, ni dans les endroits publics, ni dans les hôpitaux que je côtoyais. Pourquoi le discours des médias du gouvernement ne correspondait pas à ce que je voyais en réalité? J'ai cessé d'écouter la télévision, je me suis rendu compte que le COVID faisait, partie, faisait zéro partie de ma vie. La seule raison pour que je connaissais ce virus-là, c'était à cause de cette hystérie collective. My common sense is ringing. I was on the field from the very beginning without being confined by the nature of my work and I didn't see any trees in the street. I, I go in many hospitals and I didn't see what the media and government tell to you. Yeah. Je me suis compte qu'on s'en allait dans la mauvaise direction et que je n'étais pas dans la bonne équipe. La liberté des gens était extrêmement dérivée euh, et contrainte absolument pour rien. Je n'ai pas pu continuer à jouer cette mascarade-là parce que comme j'ai dit dans les postes de police, on ne portait pas les masques. Et on montrait aux citoyens de les porter. Maxime Maxime, ben ici. Oui, excuse-moi. So I uh, no longer have to continue to play this joke in, in front of the public because we know that police officers in the police station, we don't wear the mask. Vous m'adressez aux policiers et policières du Québec, de Toronto, du Canada. Vous êtes les, la main, vous êtes les bras du gouvernement sur ce terrain-là, et en ce moment, le gouvernement déraille. Vous êtes l'outil de ces gens-là pour répresser les gens, c'est pas ça notre travail. On, on est ici pour les protéger, ces citoyens-là, et ne, respect, ne faites pas respecter ce décret-là. Ne pas, donnez pas le constat aux honnêtes citoyens ici qui sont déjà arrêtés, qui sont en train de faire payer des constats de 1 500 c'est pas normal. As an armed police officer in the Canada and Quebec, stop doing all the stuff you are doing. We don't give ticket to those people. Don't, don't enter in, the, in their home. This is illegal, guys. <laughs> c'est <laughs> pas le futur qu'on veut. C'est pas le futur qu'on qu veut pour nos enfants. C'est pas seulement pour le futur pour les manifestants mais c'est pour le futur pour tout le monde. So dear policemen, this is your future too. this is the future of your, the, your children crew. Je demande à tous les services d'urgence, avec la page que j'ai créée, je suis rendu déjà à 13 000 abonnés. Envoyez-moi des vidéos de vous, de partout au Québec, de partout au Canada, avec un TAMSA. Dites où que vous travaillez, c'est sous contrôle si tout va bien, Max. Le gouvernement, ça va bien. De partout au Québec, je demande à tous les militaires, les policiers, les infirmières, les docteurs, tout le monde qui est sur le terrain, envoyez-moi une vidéo, je vais le partager pour montrer au Québec que c'est sous contrôle, que ça va bien dans les rues. Je vais le partager dans mes réseaux. I'm asking to all emergency services across Canada. To To sell to the citizen that everything is fine to to on your side. Send me video of you at your work and show to the population that everything is fine, is right. under control in yes. the street. Right on. Right on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I will share this video to show to everybody that we are okay right now. Vraiment extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si il euh, y a possibilité de voir ça ici. Donc je vais quand même euh, placer ça d'une façon où on peut quand même voir ce qui se passe. Dans votre situation à vous, la population, qui, qui est tout simplement actuellement victime d'un pouvoir exécutif qui n'existe plus. Apprenez? Donc, on va voir encore plus ici. Le numéro qu'il y a sur ce, ce jeton-là, qui qu est quand même un saut, comme le saut de la reine et tout ça. Le numéro, c'est 200-22-028-373-041. C'est le seul jugement, bien, le seul jugement, ça se trouve être le jugement complémentaire au dossier judiciaire de la Cour municipale de Montréal des juges bisson denaud fontaine qui a fait la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, c'est l'article 1 du Code civil du Québec de 1991. Donc, en 1991, on n'avait pas la constitution de l'an 2000, puis on n'avait pas signé la constitution du rapatriement de 1982. Vous comprenez? Et euh, le dossier 200-22-028-373-041 se trouve être les jugements euh, des juges François euh, Godbout à Québec et de Peter Bradley, qui se trouvait être en médiation, qui est un juge de médiation dans le dossier. Et finalement, ça s'est terminé devant la cour supérieure, devant le très honorable juge Feu-Rénal Fréchette. Et Feu-Rénal Fréchette est décédé, mais son jugement a été déconsidéré par le juge Paul Marcel Belavance de la cour supérieure. Donc, automatiquement, il n'y avait pas le droit de déconsidérer le juge Rénal Fréchette. Il n'y avait pas le droit de déconsidérer les juges Godbout, François Godbout, et Peter Bradley à la Cour du Québec au dossier 200 22 028 373 041 et il n'y avait pas droit non plus de déconsidérer les, les, le jugement des juges bisson de nos fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710 euh, de 2003, et même que le, la Cour municipale de Montréal, la juge Sylvie Gérard, a déconsidéré son tribunal, sa cour, dans le dossier 748-257-112, en volant un chèque de 345 pour que justement, pour protéger les compagnies d'assurance, Union Canadienne operators pour protéger euh, euh, la compagnie d'assurance, la capitale assurance générale qui appartient à 540 000 employés de l'État. Et pour pro protéger la compagnie d'assurance, euh, la, la Société d'assurance automobile du Québec, dans le dossier A-0867, du dossier de, dans lequel il y a eu un remboursement qui justifiait qu y a eu, que la cause a été gagnée. La cause a été carrément gagnée puis ça n'a jamais été respecté. Ça n'a tellement pas été respecté que j'ai été emprisonné au nom à la place et pour le compte de la personnalité juridique qu'on m'a confiée. ça, c'est l'agent du revenu du Canada qui a fait ça. Et quand vous voyez ici, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, vous allez remarquer qu'il y a des traits d'union. Alors, sur le certificat de naissance 11-951-04-149-844, ils ont enlevé les traits d'union comme si ma mère avait eu quatre enfants, je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. Vous comprenez? Et ça ici, quand on regarde ce fameux euh, sceau, vous voyez ici, ça, ça se trouve à, à, à authentifier n'importe quel document qui passe sous mon ordonnance à moi, là pour application, pour fin d'application, pour servir le peuple. Pas pour servir le gouvernement, non, pour servir le peuple qui est actuellement en détresse. Et ce que vous venez de voir actuellement, le policier euh, qui est à Toronto, avec Stéphane Blais, je vais vous dire franchement, c'est sans précédent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des gens qui travaillent pour vous, contre un gouvernement qui se fait manipuler par l'Organisation mondiale de la santé, un gouvernement de la Coalition à venir à Québec qui ne veut absolument rien savoir de toutes les déclarations des experts, des médecins de l'étranger, euh, des infirmières ici au Québec, au Canada. Si les gens manifestent, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. C'est parce qu'il y a des gouvernements qui nuisent. Et ces gouvernements-là, actuellement, le danger, c'est que tout ce qui se passe actuellement, c'est le Fonds monétaire international qui va rembourser les faillites et le Fonds monétaire international euh, émet de l'argent scriptural NSF sans provision et donne ça et accorde ça à, aux différents gouvernements. Donc c'est le Fonds monétaire international actuellement qui a pris la souveraineté, qui a pris carrément la souveraineté des pays. Il leur fournit le Fonds monétaire international, il n'y a pas de devise monétaire attachée à ça. Donc il donne n'importe quelle devise d'une certaine façon. À qui euh, veut bien réclamer cet argent-là? Alors que notre réserve de liquidité de notre monnaie royale canadienne au Canada, c'est seulement 2296 Il ne faut pas oublier ça. Donc, euh, si quelqu'un est milliardaire, il prend son milliard ou le nombre de milliards qu'il possède en valeur puis il divise par 2296 en piastres, on appelle ça des piastres qu'on met dans nos poches, qui n'est pas obligé d'aller à la banque, qu'on peut transiger entre nous, entre la nature humaine que nous sommes. Et pour chacun, chaque dollar a une valeur précise et indépendante de la valeur de, de notre voisin ou quoi que ce soit. Donc, ça va être à la population de décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent, de quelle façon on va y trouver une vraie valeur à cet argent-là. Il faut sortir de la dépendance des marchés boursiers mondiaux. Il faut sortir de la dépendance des services de santé publique euh, qui, qui ne sont plus... Ça n'a jamais été gratuit. Vos taxes et vos impôts payent ça. Puis aujourd'hui, on est endetté à 180 de nos revenus. Puis quand on dit de nos revenus, c'est des revenus de la personnalité juridique inanimée qui est créée d'un prénom usuel, qu'un un numéro d'assurance sociale, jumelé ou amalgamé, ou fusionné à un nom de famille. Et un nom de famille, c'est une association de personnes, c'est une corporation, c'est une entreprise, si vous voulez, qui regroupe plusieurs personnes de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les langues, comme Normandin, comme Landry, comme Marois. C'est des noms complètement... Il n'y a pas de vie là-dedans, comme Bouchard. Vous comprenez? Il n'y a pas de vie là-dedans il n'a pas de vie, c'est des associations de personnes. Et quand on dit Monsieur Bouchard ou Madame Marois, le monsieur ou la madame n'a pas de sexe. Parce qu'un nom de famille n'a pas de sexe. Mais tu n'as pas le droit de dire Monsieur Jacques, Madame Louise, Madame Élisabeth, Madame Geneviève. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Madame geneviève Guilbeault, Geneviève Guilbault, ça n'a pas de sexe. C'est Marie-Geneviève, qui est la nature humaine, avec un trait d'union. Nous étions chrétiens, nous, nous sommes toujours ici par nos ancêtres, mais nos gouvernements se sont moqués de nous. Nos ancêtres, nos, nos traditions, tous nos droits ancestraux, on a passé ça par-dessus bord. Pareil comme si euh, on était un équipage qui est jeté à la mer par l'amiral... Et les amiraux ont toujours travaillé contre la reine d'Angleterre, contre leur souveraine. Puis n'oubliez pas ici que la définition de couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. C'est ça la définition de couronne. Et en 1985, au chapitre de loi P1, article 2, on dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne. Alors que couronne et souverain, c'est deux termes complètement différents. Et le souverain ici, c'est Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Elle a été reçue reine du Canada en 1952, en même temps qu'en 1952, ils ont fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique inanimée. À partir de là, la reine n'avait plus... Aucun, euh, aucune capacité de négocier avec, euh, une avec euh, la nature humaine du gouverneur général. C'était fini. Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle l'ignorait? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que la reine n'a pas toujours été mise au courant de ce que les gouvernements ont fait contre elle. N'oubliez pas que le Bill Proforma, c'est bien avant 1867. Et ça leur réduit beaucoup les pouvoirs et l'autorité de la reine en Angleterre. Et ça s'applique ici au Canada. Donc, automatiquement, voyez-vous comment on, on devient victime, on devient otage. Et pour couronner le tout, bien, en 1982, Pierre-Éliott Trudeau a adopté l'article 33, l'article 33 de la Charte canadienne, qui est, la fameuse, euh, qui est le fameux article sur la dérogation. Donc, l'article 33 de la charte canadienne, puis la charte canadienne, c'est R.U. 1982, chapitre 11. Et euh, l'article 33 se trouve à appliquer la dérogation à l'article 2 de la même charte qui dit que que, que sont les libertés fondamentales au Canada. Et euh, cette dérogation-là s'applique aussi aux articles 7 à 15, de la même charte canadienne, que sont les garanties juridiques. Donc, le peuple n'a plus de garanties juridiques. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous en parle. Et c'est moi qui vais tout faire pour protéger le peuple, pour protéger la sécurité publique ici. Nos policiers sont là pour nous protéger, servir et protéger la population. Et le policier il le dit correctement. Là, j'essaie de savoir ce qui arrive avec Martin Prudhomme, et justement, Robert Lafrenière, parce que j'ai besoin de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont capables de servir correctement. Ces gens-là sont en honneur. Alors qu'actuellement, la majorité des juges, pas tous, mais la majorité des juges sont en déshonneur présentement, s'ils sont là pour servir. Pour servir François Legault et la Coalition Avenir Québec. Et la Coalition Avenir Québec, écoutez, c'est tout simplement une entreprise commerciale. Qui est enregistré sous le numéro 88 13 81 8000. C'est ça la coalition amenée à Québec. Elle a un conseil d'administration. Il n'y a, a, a plus Air Transat, François Legault. Il y a l'Assemblée nationale. Enregistré sous le numéro d'entreprise NEQ 88 13 81 8000 au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153 21 66 de Revenu Québec. C'est ça, François Legault avec Horatio Arruda. Horatio Arruda, est descendu tout simplement à Rimouski, je crois, c'est là, avec justement deux autobus soi-disant de gardiens ou de policiers qui venaient de l'OMS pour prendre le contrôle et influencer ou intimider notre sécurité publique, nos policiers de la Sûreté du Québec. Ça, c'est intolérable. Comprenez-vous que c'est intolérable? C'est tellement intolérable que ces gens-là n'ont pas à faire ici. Et je vais vous dire une chose, il va falloir qu'ils retournent chez eux de n'importe quelle façon. Mais on va les retourner chez eux. Vous comprenez? De n'importe quelle manière, ils vont retourner chez eux. On est souverain ici. Le Canada est souverain, pas le Québec. Le Québec fait partie du Canada, même s'il s'est sorti du Canada lui-même. Mais jamais, jamais, le Canada... Doit rester tel, le, le Québec et le Canada doivent rester dans ce statu quo de la corruption, de la déconsidération, de la dévolution, de la dispense. Ça, c'est tous des termes qui sont utilisés par nos gouvernements pour nous tromper, pour tromper le peuple. Pour tromper le peuple. N'oubliez pas que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Ça, c'est à partir de la, de la France, en 1713. J'ai l'article, j'ai la loi de la France de 1713, l'original. Ensuite de ça, ça a été transformé ou transporté, si vous voulez, aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980, parce que la commune-là, par rapport à l'article 22 du Code civil du Bas-Canada de 1866, la commune-là n'existe plus au Québec depuis 1980. Et moi, j'ai prêté serment à la reine... Le 23 août 2013, j'ai prêté serment à la reine au bureau de William F. Pentney, qui se trouve à être, qui était le sous-ministre de la justice. Mis, il a posé son sceau, j'ai posé ma signature sur mon assermentation, Il n'y a pas personne qui a fait ça. Là, il me reste seulement à mettre mes empreintes digitales sur mon sceau. Et je suis là pour servir et protéger avec ceux qui vont m'aider à servir et protéger le peuple. Contre des gouvernements qui appartiennent au Fonds monétaire international, FMI. Et le FMI, le Fonds monétaire international, fait de la fausse monnaie, de la monnaie NSF sans provision. Le Fonds monétaire international sert les marchés boursiers mondiaux. C'est des bandits qu'il y a là. Horacio Arruda et toute son équipe de l'OMS, ils n'ont pas à faire ici. Qui aille faire n'importe quoi ailleurs, mais pas ici au Canada, c'est pas vrai. On ne se laissera pas embarquer. Le Canada, actuellement, est en vente libre, il est en vente de garage. Euh, on regarde Aloha ou Alcan, ils ont vendu le lac Saint-Jean, alors que ça appartient au peuple. Ils ont vendu ça à des compagnies d'aluminerie. Est-ce que c'est normal? On regarde actuellement le, le, le château Frontenac à Québec. Semble-t-il que ça a été vendu à des gens de, de, de l'étranger, des, des gens qui viennent de l'Arabie saoudite ou je ne sais pas, dans cette région-là, peu importe. Mais il n'y a, a pas personne qui est autorisé à vendre nos fleurons, no, à notre patrimoine. On détruit les églises. Ils font n'importe quoi ici. Ils en ont contre Dieu. Ils sont en outrage à Dieu. Ils sont en outrage à la nature humaine. Et ceux qui nous gouvernent sont aussi en outrage aux saintes écritures. Ils, ils commettent des sacrilèges continuels. Dans en, en, en disant tout simplement qu'ils veulent protéger la vie, alors qu'il y a combien de milliers d'avortements chaque année, depuis la décriminalisation de l'avortement au Canada? On se souvient du, de Morgan Taylor, du dossier de Chantal Daigle et de Jean-Guy Tremblay. Ça a passé en Cour supérieure, à, en cause suprême du Canada. On s'est éteint. Ça fait des années et des années... Regardez, cette année, quand le COVID a commencé, c'est des millions et des millions de décès par mois concernant euh, justement l'avortement. Alors que dans un mois, il n'y avait même pas 100 000 décès là, sur la planète ou quelque chose comme ça. Dans un mois concernant le COVID, le plus grand crime contre l'humanité actuellement, c'est l'avortement. Êtes-vous au courant de ça? Êtes-vous au courant qu'un enfant... J'écoutais le père, euh, ici, notre curé, euh, Danix Savaria, quand il dit euh, la messe, l'après-midi, on écoute la messe l'après-midi, ici à la télévision, Matévé, Radio-Canada. Et je vais vous dire une chose, qu'il disait lui-même, qu'il y a des parents, ça faisait dix ans qu'ils voulaient avoir un enfant, ils ont réussi à avoir un enfant. Ils ont dit, ça fait dix ans qu'on l'aime, alors qu'il n'existait même pas. Écoutez des parents qui disent ça. Daniel Savaria a rendu ça public dans son homélie. J'en ai, ai des frissons. Ça faisait dix ans qu'il aimait cet enfant-là qui n'existait même pas. Puis n'oubliez pas que le mot « existence » c'est quelque chose que les juges et les avocats n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler d'existence. De ça date de 2003. Où, euh, euh, dans la loi imaginaire, illégale, inconstitutionnelle et délictuelle. La loi A-2.1, règlement R4. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de loi en plus. C'est moi, le vice roi qui vous le dit. Il n'y a pas de loi ici, au Canada. Premièrement, c'est la loi z 03 de 1985 de Brian Moroney, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et ça se trouve à être aussi en 1985, la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre de loi I3, article 1, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Moi, quand j'ai prêté serment, c'est en vertu de l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980, qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles, ça ne s'éteint pas. C'est aussi personnel que votre baptême. Aujourd'hui, je suis là pour vous servir, pour vous protéger, pour servir nos enfants à la Sûreté du Québec, pour servir nos enfants à la Défense nationale, pour servir nos enfants euh, à la Sûreté nationale de la Gendarmerie royale du Canada. Vous me suivez? Donc, euh, moi, oui, Monsieur Jacques-Antoine, au 438-390-6246, pour vous servir, vice-roi, puis je ne suis pas du comité des vice-rois du Canada qui a été choisi. C'est des gens qui sont choisis à qui, à qui mieux mieux, par n'importe qui. Vous comprenez Et qui se, se sont moqués du pouvoir exécutif du Canada depuis 1867 à, à aujourd'hui, même avant ça, par le Bill Proforma. Ils se sont moqués du souverain. Puis en lieu de ça, souverain, comme je vous dis, je me répète, mais la couronne, qui est censée être le souverain, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres, peu importe où. Au Canada, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Ça, c'est la définition euh, dans, à l'Office québécoise de la langue française. Et le souverain, c'est la reine Élisabeth II, et le gouverneur général qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de pouvoir, plus rien. Mais ça, c'est depuis le chapitre 139 de 1952, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, inanimée alors que la reine venait d'être nommée ici. Les trois personnes qui ont défait le Canada ici, c'est Louis Saint-Laurent, Pierre Elliott Trudeau et Brian Mulroney. Ces gens-là ont détruit le Canada. Il y a eu aussi Mackenzie King euh, qui, a eu, qui a eu sa part là-dedans, parce que Mackenzie King, oui, lui aussi, c'était un traître à la monarchie et au pouvoir exécutif du Canada. Donc, euh, là-dessus, c'est dimanche, j'écoute ma messe, et euh, on, on se reparle là-dessus. Puis ça, j'en ça public. Jacques-Antoine, 438-390-6246, sur roi Bonne journée.